En 2010, Surfrider Fondation Europe a reçu plus de 1000 témoignages de pollution par les biomédias en France, en Europe, aux États-Unis et même jusqu'en Tasmanie. Grâce à la mobilisation citoyenne, nous avons pu remonter à la source de cette pollution. En fait, on les utilise dans les stations d'épuration, qu'elles soient municipales ou dans l'industrie, par exemple la pisciculture, l'agroalimentaire ou la papeterie. En se fixant sur ces supports, les bactéries sont plus efficaces pour grignoter la matière organique, l'eau est épurée plus vite, dans un bassin plus petit, donc moins coûteux.